Alors salut à tous, encore une autre interview à Immo Live. Cette fois-ci c'est David. Merci David d'être venu avec nous. Bonjour. Alors David vous allez voir, il est aussi dans l'immobilier. Mais alors ce que j'apprécie chez David c'est une niche vraiment particulière de l'immobilier. Enfin moi ça m'a interpellé et donc je vais laisser David se présenter. Il va vous raconter ce qu'il fait. Donc merci David, est-ce que tu peux donc te présenter et nous dire et voilà ce que tu fais dans l'immobilier. Merci à toi, merci pour ton invitation et ton interview. Euh, je suis David Lacalle, j'ai 36 ans, je suis marié et un enfant. Donc euh, je suis spécialisé dans euh, les ventes de terrains à bâtir. Je suis exactement agent immobilier spécialisé dans les ventes de terrains. J'aide notamment les particuliers, les professionnels, lotisseurs, marchands de biens, ou promoteur à développer leur, leur projet euh, donc on m'appelle souvent pour euh, optimiser son patrimoine j'aide euh, des gens qui ont un terrain euh, derrière leur maison pour euh, le mettre à la vente mm -hmm. euh, étudier le PLU euh, savoir les possibilités euh, qu'offre un terrain et également en, en promotion immobilière combien euh, éventuellement d'appartements on pourrait euh, développer sur un terrain voilà donc j'ai cette expertise là alors quand on discutait justement ensemble avant, David m'expliquait l'expertise immobilière qu'il a, donc cette division de terrain, ça s'applique aux promoteurs immobiliers. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est il m'a parlé à la petite mamie qui a un très grand jardin et qui veut diviser son jardin pour justement avoir un terrain en plus et pour pouvoir justement profiter et créer de la valeur avec ce terrain où on va pouvoir construire un autre bâtiment. Donc, est-ce que c'est est des clients courants, ces clients qui vont justement, euh, diviser leur terrain pour gagner de la valeur. Oui, ça arrive euh, souvent quand euh, la maison devient trop grande, il y a trop d'entretien. Euh, les gens sont partis sur euh, l'achat d'une grande propriété, avec le temps, le terrain est devenu constructible. Ils se rendent compte ben, qu'il y a de l'argent qui dort dans leur jardin. Savoir comment euh, le, le transformer, l'optimiser. Et c'est là où j'interviens. Je leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment il faut le faire. Et euh, je... <rire> c'est pas évident. Et euh, je démine en, en amont euh, tout ce qui est plus-value immobilière euh, pour euh, pour les gens. Ok. Génial, Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a du potentiel Est-ce que c'est une niche, tu crois qu'il y a du potentiel pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce travail d'agent immobilier, dans ce travail de promoteur immobilier Qu'est-ce que tu en penses, Oui, tout à fait. Il y a un sacré potentiel, étant donné que... Les, euh, les affaires de terrain sont, sont longues, sont compliquées il euh, y a très peu de concurrence vu que tout le monde se rue sur les appartements et les maisons où c'est bien plus facile euh, dans les terrains à bâtir euh, il voilà, y a moins cette pression là et, euh, et qui dit niche dit euh, potentiel euh, de travail okay. eh bien, écoute, Merci beaucoup David donc vous l'avez compris si je demandé à David de vous parler aujourd'hui c'est justement pour ça Enfin, moi c'est une niche que je ne considérais pas et je me rends compte que, justement, il y a du potentiel dans cette niche. On peut toujours trouver quelqu'un qui a envie de vendre une partie de son terrain, euh, qui a, des gens qui ont des terrains grands, des jardins, qui, qui n'utilisent pas. Et ça peut être vraiment super intéressant pour de l'achat-revente, entrée de gamme, dans le sens... Euh, le prix du terrain, c'est pas le prix d'un bâtiment complet. Donc, pour les jeunes investisseurs, moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Donc, merci beaucoup, David, d'avoir partagé, partagé ça avec nous. Merci. Et j'espère à la prochaine. Très bien. À bientôt. bientôt.